Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag, aujourd'hui euh, vidéo un petit peu particulière, je suis avec Alexandre, comment ça va Bah écoute ça va euh, On va parler avec toi bah, de ton projet, ton, ton fan film, The Last of Us All Gone qui bah, la bande d'annonce, le teaser vient de sortir dans la description de la vidéo Vous aurez tout, euh, à la fois bah, les réseaux sociaux d'Alexandre mais à la fois le lien vers le teaser euh, Je vous le conseille, on a un petit extrait de quelques secondes Que restera-t-il de l'humanité Donc, du coup, ce teaser, il vient de sortir dans la description de la vidéo. Il y aura toutes les informations pour retrouver ben, donc les, les, les réseaux sociaux d'Alexandre, mais aussi Edouard. pour, pour Edward. On va en parler, Edward, et on va parler Edward qui va intervenir juste après. Il ne pouvait pas être là, malheureusement, mais il va intervenir. Et, euh, on... et le lien de, de, de ce teaser. Donc, déjà, on va commencer par toi, Alexandre. Donc, un peu, dis-nous, qui es-tu Que fais-tu dans la vie Qu'est-ce qui qu t'a amené à faire ben, un court-métrage sur The Last of Us Okay. Bah alors moi c'est Alexandre, dans la vie je suis chef opérateur mmh. C'est à dire que je m'occupe de, de l'image et de la lumière sur des tournages Donc assez varié, ça peut être de la pub, du clip, du court métrage, ce genre de choses Et à côté je suis aussi réalisateur, c'est pas mon corps de métier mais j'aime réaliser aussi des choses Et euh, en 2013 quand The Last of Us est sorti euh, comme, beaucoup de, comme beaucoup de joueurs ça m'a énormément marqué mmh. Et j'ai eu envie, de j'ai besoin d'en parler, de faire des choses dessus et à l'époque je connaissais déjà Edward ce qu'on a fait là la même école de ciné ensemble, le seul je le dis parce que sinon il va en vouloir et du coup à l'époque il faisait déjà des chroniques et moi je le filmais la plupart du temps et en 2013 quand sort le jeu, j'ai fait une chronique dessus parce que j'avais tellement envie d'en parler ouais. ça avait tellement marqué et lui m'avait filmé et euh, du coup quand sort en 2020 la suite, pareil ça revient en fait ce truc de j'ai envie de créer quelque chose autour de The Last of Us j'ai envie d'apporter un peu ma petite pierre à l'édifice entre guillemets ouais. de, de, je sais pas, de rajouter un truc au lore autour de, comme là il va y avoir la série euh, l'année prochaine J'ai envie de faire un court-métrage dessus et du coup j'ai sorti un, un scénario euh, qui traînait un peu dans mes tiroirs qui était un scénario qui se passait dans un univers post-apocalyptique et qui traînait et tout, et là je l'ai adapté pour que ça colle à l'univers du jeu J'ai repris les thématiques euh, du jeu, que, vous allez voir, il y a des, ça parle de, de deuil, de rédemption, de, de vengeance donc des thématiques du 1 et du 2 ouais. et aussi des relations filiales, fraternelles, de protéger quelqu'un, etc euh, dans cet univers post-apocalyptique. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un court-métrage, et après, euh, j'ai sollicité Edouard euh pour qu'on le fasse ensemble. Qui a, qui a foncé direct, donc moi j'ai eu la chance de le voir, euh, il sortira bah, la semaine du, du The Last of Us D on peut dire la date. Oui, ouais, le, 24. Donc le, le 24. septembre, donc là, là, là le teaser vient de sortir, le 24 septembre sorti, donc moi j'ai pu le voir. Ah, j'ai adoré, euh, parce que comme je te l'ai dit, et on va en rediscuter discuter sans spoiler bien entendu, mais euh, on sent vraiment en fait que les, les, deux, jeux, les deux univers, des deux jeux les thèmes, les thématiques des deux jeux, il y a énormément de références qui sont mises dedans, donc c'est mmh. incroyable. Euh, donc tu l'as dit, The Last of Us pour toi c'est un peu le, le, le jeu qui t'a marqué, donc donc tu es gamer à la base ou pas du tout Alors justement c'est ça, c'est que je suis pas du tout un gros gamer à la base, mm -hmm. enfin même toujours pas maintenant en fait, je joue à quelques jeux, mais euh, ce que je recherche avant tout dans le jeu, c'est plus le côté narration, je viens plus du cinéma, du ouais. film, et c'est ça qui m'intéresse le plus, et avant, euh, avant que sorte le premier Last of Us, euh, je jouais plus à pff, des, des jeux style FIFA, Call of, du pur divertissement, et quand sort the de Last of Us, et euh, justement je crois que c'est Edouard qui me l'a conseillé à l'époque, d'y jouer parce qu'il savait que j'aimais bien, on avait fait un court-métrage déjà sur un univers post-apocalyptique, mais plus influencé de Walking Dead, il savait que j'aimais ce genre d'univers, il m'a dit « il est incroyable, je y ». Et là, avec ça, j'ai vraiment découvert en fait, que le jeu, ça pouvait être tellement plus que juste euh, du pur divertissement, ça pouvait être une histoire incroyable qui t'emmène, une quête que tu peux suivre, un impact émotionnel, euh, suivre des personnages euh, et leur quête comme ça, manette en main, et vraiment, j'ai découvert que en fait, ça m'a rouvert les yeux sur tout le médium jeu vidéo. Mmh. Et depuis... Je ne fais que chercher des à, à, à renouveler ce genre d'expérience, donc des jeux narratifs. Donc j'en ai cherché d'autres, mais euh, j'en ai expérimenté d'autres, j'en ai aimé euh, certains, mais... Enfin pour moi après, enfin, le problème c'est que The ce Last of Us tellement mais incroyable que c'est sûr. la barre tellement haute. Ouais, ah c'est ouais. ça. mais la barre. C'est vrai que moi je le dis euh, et pour moi il y a dans, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a beaucoup de jeux qui sont un peu des, des game changers on va dire, mm. euh, Alone in the Dark en 92 avec le Survival Horror, mais pour moi c'est surtout Resident Evil qui va vraiment démocratiser le truc. Euh, au, au niveau bah, de, de, des open world de GTA Like, bon, bah, forcément GTA et notamment avec GTA San Andreas puisque c'est à partir de 2004 que le terme GTA Like va être, va être inventé. Et c'est vrai que dans le terme narration, alors forcément il y a Quantic a Dream qui a avait en 2011, si je dis pas de bêtises, pour pour Eviren bien lancer le truc. Mais pour moi, c'est vraiment The Last of Us qui a euh, bouleversé en fait l'industrie du jeu vidéo avec les thèmes narratifs. Et Quantic, je dirais plutôt que c'est avec Detroit, Become Human en 2018 mm. où peuvent vraiment c'est le, leur chef ont vraiment Parce que c'est vrai que Quantic, beaucoup il y a, y a débat en fait. Est-ce que c'est vraiment un jeu vidéo, un, un film interactif mm, ouais. Mais Pour moi, c'est du jeu vidéo clairement. Mais pour moi, c'est vraiment en 2013 avec The Last of Us que Naughty Dog, ils ont montré à tout le monde en mode voilà, ouais, le jeu vidéo peut s'élever voire même dépasser le, le, le rang du cinéma parce que scénario, acting, musique, mmh. euh, plan, on va dire tout y est quoi. Bah, Je sais pas si on peut dire que ça peut dépasser en fait, mais pour moi il n'y a pas question de, enfin, de les mettre en concurrence, oui. c'est juste que euh, c'est un art à part entière en fait. Ouais, c'est Et dans, dans ce sens-là, The Last of Us est peut-être plus proche euh, du cinéma que, euh, que d'autres jeux, Oui, c'est sûr. Mais après moi, pour la partie, enfin pour le côté narration, j'ai ai bien aimé Detro uh, Booking Human mais c'est pas forcément le style de narration que je préfère tu vois. Moi ouais. je préfère quelque chose à, à The Last of Us ou à la Red Dead ou ce genre de choses où on te raconte une histoire. Tout est tracé. Voilà, tout est tracé, après tu peux avoir un petit peu d'open world ou pas mais en tout cas on te raconte une histoire de A. A-Z et il n'y a pas tu peux aller à X-Y. Euh, ouais. enfin c'est qu intéressant quand il si y a beaucoup les... de choix, ça, ça peut nous perdre la narration. Ouais. Alors que quand vraiment c'est tracé et c'est vrai qu'avec Naughty Dog ils sont très forts là-dessus. Euh, même si Uncharted c'est pas à ce niveau parce qu'en fait c'est ce qu'il y a c'est l'émotion. C'est-à-dire The Last ouais. of Us c'est un drame et forcément même un très bon film comique ne nous touchera beaucoup moins qu'un très bon film dramatique et c'est vrai que même si Uncharted est une licence de divertissement incroyable, bah, on est plus touché par The Last of Us parce que bah, ouais. ça joue avec nos émotions. Euh, et c'est ce que tu as voulu faire, notamment avec le, le court-métrage euh, qui, voilà, on ne va pas spoiler, mais euh, apporte sa dose aussi de, de rebondissement et de, de, ça nous prend au trip C'était ouais. un objectif en tout cas. bah écoute, j'espère en tout cas, ça, je ne sais pas comment chaque spectateur va le recevoir, mm -hmm. mais oui, le but c'était d'avoir… Euh, euh, ça ne dure que 15 minutes, donc c'est très rapide, c'est très court. C'est un peu vraiment… moi, j'aime pas trop le format court-métrage. Hein, mm -hmm. hein, dans l'ensemble, j'en regarde très peu. Parce que c'est très compliqué de raconter ouais. une histoire en 15 minutes. Et d'ailleurs, je trouve que tout va trop vite aussi mm -hmm. dans mon film. Enfin, je n'ai pas spoilé, mais tout va très vite, peut-être trop vite. Mais ouais, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit pour 15 minutes assez impactant, qu'il se passe quand même beaucoup de choses, qu'il y ait des rebondissements et que, que, que ça prenne un peu aux tripes à la Parce fin. que voilà, c'est comme on dit, c'est un format court-métrage. Donc forcément, euh, c'est spécialement destiné quand même aux fans de The Last of Us. Maintenant, tout le monde peut, peut le regarder, mais il ben, y a énormément de références, et même le thème, l'univers, euh, voilà, c est, c est, on ne découvre pas une histoire de A à Z, on est dans l'histoire en fait, c'est un peu comme si vous prenez The After Effects en cours de route, qu'on était au milieu de, de, du jeu, euh, mais du coup, voilà, on, déjà, est-ce que c'est ton premier court-métrage ou euh, est-ce que tu en as déjà réalisé d'autres Alors, j'ai déjà réalisé un autre court-métrage euh, avec Edouard justement, euh, d'ailleurs, je crois toujours sur sa chaîne YouTube, mais ça date, hein, je crois que c'était en 2012-2013. Ouais. Donc ça, c'était plus inspiré de l'univers, euh, mais c'est toujours un univers post-apocalyptique et c'est plus inspiré de The Walking Dead, Walking Dead, il s'appelle Way of Death, donc voilà c'était aussi avec Edouard dans, dans le rôle titre, euh, et euh, bon, après voilà sa ça, vie, ça c'était un premier court métrage, ah bah j'avais 19 ans, voilà c'est... Je dis pas ça, n'allez pas forcément le voir, quoi. <rire> bah Après, c'est bien, enfin moi, comme tu disais, hein, mes premières vidéos sur YouTube ne sont plus sur YouTube. Hein. Ouais. Les, les, les, les débuts, c'est pour rester dans le thème de Naughty Dog, la grandeur des débuts modestes, hein. euh, c'est ça aussi, ça ne peut pas être parfait, mais en tout cas là, pour, donc du coup, c'est ton deuxième officiel. J'ai réalisé deux, trois courts-métrages à droite à gauche, mais celui-là, c'est vraiment le premier que, qui est aussi à ce niveau d'exigence professionnelle. Après, enfin, tout est relatif, c'est-à-dire que c'est un court-métrage qui est autoproduit, que j'ai entièrement mm -hmm. autoproduit moi-même et donc avec une équipe entière en bénévole de passionnés soit du jeu ou même certaines personnes qui ne connaissaient pas le jeu mais qui ouais. avaient envie d'aider à faire ce film donc voilà c'est sûr qu'on n'a pas les moyens de HBO mais on a essayé de faire en sorte que, que ce soit dans les décors, les costumes, le maquillage les accessoires enfin à tous les niveaux que, que ça rend le plus professionnel possible et j'espère que Bon ouais, vrai, déjà, avant même, euh, je te l'avais dit, avant même de, de, de pouvoir le voir en entier, rien que le teaser, c'est pareil, tu m'as envoyé le teaser mm -hmm. avant, etc., euh, ça se voit euh, rien qu'au niveau du, bah, du, du, du claqueur, c'est le, le thème principal c'est le méchant principal mm -hmm. de The Last of Us, euh, puis en fait, voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé… si je peux me permettre, j'en profite, ouais. je suis désolé dans le film, enfin, je sais pas du coup si je peux le dire, mais il y a un one shot sur le claqueur, je sais que c'est pas possible dans le jeu, les conditions de tournage ont fait que on a dû se contenter d'un tir, j'essaie, il en faut deux voilà. Voilà. <rire> mini spoil mais non c'est très bien euh, en enfin, fait franchement en fait c'est ce que j'ai vraiment apprécié à la base voilà, c'est très compliqué surtout qu'on est ultra fan de plonger ou des fans films et moi c'est vrai qu'en général j'ai un peu de mal euh, parce que euh, j'ai l'impression que certaines choses ne sont pas respectées et là vraiment autant les thématiques euh, mais que surtout le, le souci du détail moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé alors tu m'as un peu expliqué euh, la couleur jaune qui nous dirige les, les lumières en fait en fait tu sens vraiment que il euh, y a un mélange de The Last of Us partie 1 et de partie 2 avec tout ensuite des easter eggs, vous allez voir, en fait, ça va être un, un régal pour vous de juste <rire> faire des, des arrêts sur image pour voir l'easter ouais. eggs. Tu m'as donné certes, bon, certains que j'en avais vu, certains que je n'avais même pas repéré. Euh, euh, euh, je pense qu'il le voir plusieurs fois pour voir tous ouais. les easter eggs, tout. il y a plein de petits trucs cachés, que ce soit dans l'image, que ce soit aussi comme tu m'as dit dans la mise en scène, il y a certains plans qui font référence ouais. à des plans. Ça, il y en a plusieurs Thomas, c'est un, mais il y en a d'autres oui. qui font référence à des, des moments. Il y en a même un, euh, je croyais que c'était dans le jeu, mais en fait non, il y a un plan qui fait référence à la couverture du bouquin fan art du premier jeu. Oui, oui, oui, je sais, ah, oui ça je l'ai eu. Je, je, je, voilà, je, donc voilà, il y a plein, mais ouais, dans tous les sens, même musicalement, enfin euh, un peu à tous les niveaux, euh, dans les actions, se glisser, ouvrir une porte avec un sur un, voilà. C'est vrai qu'on a blindé d'Historex et là, euh, j'espère que les gens vont s'amuser à essayer de, bah, de tous les C'est ça que je disais, en fait, il y, y, y a au niveau de, de, des mises en scène, comme tu l'as dit, euh, vous allez voir qu'il y a des plans c'est des, des, des, des, des, des, des, des calques de, de ce que l'on voit dans le jeu en fait. C'est vraiment les mêmes plans, les mêmes expressions, ça donc Moi, j'ai vraiment adoré ce, ce côté-là, mais aussi dans les mouvements. Euh, quand, quand le personnage principal, donc Edward, va, va franchir des portes, ça fait vraiment les mêmes mouvements que Joël. Euh, le, le surin, quand on ouvre les portes, c'est vraiment… En fait, on sent vraiment que ça a été fait par, par des fans de la licence mmh. et euh, au final, c'est ça qui, moi, m'a vraiment plu. Alors, on le rappelle. Tu as tout auto produit donc ce n'est pas un, un, un projet officiel euh, donc forcément vous n'avez pas les droits de la musique et aussi c'était aussi une volonté de mettre des sons qui se qui se rapprochent de ceux de Gustavo Santaolalla mais qui ne sont pas et là aussi au niveau de la bande son c'est euh, extrêmement bien fait tout comme la bande la, la, la, la, le, le, le sound, les, sound design, sound yeah. design euh, comment ça a été fait c'est vous qui avez tout produit ou est-ce que vous avez pris certains éléments du jeu euh, pour, le, pour la partie sound design, ouais. parce que pour la, pour la musique tout a été entièrement euh, composé de manière originale et donc des fois ça ressemble énormément à ce que c'est à ouais. la bonté et des fois on a essayé de s'éloigner un petit peu pour quand même que le court-métrage ait quand même son existence propre mmh. entre guillemets, même si ça transpire oui, par oui, tous oui. les ports du euh, Last of Us et pour le sound design en fait c'est compliqué de trouver en fait juste des, des, des sons du jeu euh, propres donc quasiment tout a été refait en bruitage, euh, en imitation euh, qu'on a quasiment, enfin je ne c'est pas qui l'ai fait hein, c'est Christophe et Benjamin qui ont travaillé sur, euh, sur le film et qui ont quasiment tout refait, le son de A à Z euh, partout, donc ça a été euh, un sacré boulot ouais. et je leur ai envoyé en référence, euh, il y a des moments, je leur ai dit regarde ce son dans The Last of Us par mm -hmm. exemple, je ne sais pas, le bruit, un bruit de verre, à un moment donné ça c'est un truc typique ouais. euh, de, de plusieurs jeux mais The Last of Us, quand ouais. ben, je fais un bruit de verre ça attire l'attention du, du, du PNJ il faut, faut que les, ouais, les, tu vois. Les, les, les comédiens ils jouent un peu comme des PNJ à ce moment là, ouais. là donc je trouve ça génial euh, D'ailleurs, en plus, le personnage euh, qui joue, qui fait, qui se retourne et qui fait, c'est quoi ça C'est euh, Gabriel. C'est un comédien de, de, de doublage et d'ailleurs, il a doublé des petits rôles dans, dans The Last of Us, parfois. Ok. Ouais. Allez, dans partie de... c'est ça, c'est vraiment un Easter Egg dans l'histoire, ah, euh, de l'Inception Egg. Cool. Mais ouais, du coup, non, tout, a, tout a été refait, donc euh, c'était c'était un sacré boulot. Ouais. Et du coup, bah, ça a pris combien de temps de travail entre euh, vraiment le bon Tu as dit que le, le script, tu l'avais écrit un peu en amont. C'était à la base un script que tu avais pour idée et que tu as adapté à The Last of Us. Mm. Mais vraiment, quand, quand on a dit « bon bah, let's go, euh, c'est bon, c'est fait, on se lance », combien de temps ça a pris pour tournage, montage euh... Alors vraiment, quand j'ai su que j'allais faire ce court-métrage, que vraiment là j'ai un peu lancé tout, ça fait… il y a eu 3-4 mois de… tout en bossant à côté évidemment, mm. parce qu'il faut que quand ah, même. Oui. Mais euh, donc 3-4 mois de, de pré-production, comme j'étais un peu tout seul à la production, euh... Même si j'ai un ami, Axel, qui m'a aidé euh, du début à la fin, c'est le monteur du film, il a été un peu partout, présent à toutes les étapes, sans lui, le film n'existerait pas. Mais du coup, ça a été 3-4 mois de pré-production pour trouver les décors, faire des essais costumes, faire des essais avec les comédiens, trouver le casting, euh, euh, faire des essais maquillage, le claqueur, c euh, ça a été du boulot. Il a fallu euh, euh, mouler la tête du comédien mmh. euh, Stéphane Makeno, je crois qu'il a une chaîne d'ailleurs aussi. Euh. Et il a fallu mouler, faire, enfin, ça a été 80 heures, 100 heures de, de maquillage, ah ouais, Donc c pour, juste pour préparer euh, le masque qui qu soit après ouais. Donc euh, voilà, ça a été 3-4 mois de pré-production, euh, après le tournage en lui-même a duré 6 jours Et mmh. ouais, on a tourné en août, euh, fin août 2021, sur euh, 6 jours d'affilée Et après bah, la post-production, euh, malheureusement ça a pris plus de temps que prévu mais en même temps ça tombe bien parce que ça me permet oui. de sortir aux, à, à oui. peu près aux Day. je pense que c'est le, le meilleur meilleur bah, moment je, voilà à la base en vrai je voulais sortir beaucoup plus tôt mais quitte à ce qu'on vu que en fait c'est bénévole bah du coup euh, la post-production a pris du retard et enfin c'est normal hein, faut, tout le monde bosse à côté ouais. euh, sur des projets payés normal donc ça a pris un petit peu de retard et là euh, donc un an de post-production mais de manière évidemment mmh. un peu éparse et là du coup bah, Franchement, tant mieux, bah, oui. ça sort au meilleur moment. Oui, Alors, bah, entrer en septembre à deux jours du The Last of Us Day. Pour euh... moi, voilà, je pense qu'il y, y a soit euh, en juin pour l'anniversaire du 1er ou du deuxième, soit septembre le The Last of Us Day. Euh, ouais. Et même voilà, The Last of Us, c'est quand même la fête des fans de The Last of Us, ouais, donc je pense la que c'est euh... le mieux. Donc euh, ben, voilà, le 24 septembre, donc, donc tu l'as dit juste avant deux jours, euh, nous on va faire une petite interview d'Edouard un peu pour voir en peu ce ressenti et de ce que ça fait de, de se glisser dans la peau d'un Joël euh, parce que c'est un peu <rire> clairement son, son rôle. Euh, dans la description de la vidéo, comme je vous l'ai dit, euh, il y a le lien, donc pour euh, je mets tout le lien qui aura, voilà, tu ne désiras pas m'en envoyer si il y a des personnes qui ont travaillé sur le jeu, mais dans le lieu, celui d'Edouard et d'Alexandre, euh, avec le du teaser et nous sur Naughty Dogma on manquera pas de vous partager quand le, le, le fan film sortira Moi, comme je vous dis voilà j'ai eu de la chance de le voir et je vous le recommande c'est vraiment une petite pépite euh, donc voilà on va se laisser ici Alexandre merci beaucoup de nous avoir accueillis de nous avoir bah, du coup montré en avant-première ce, ce, ce petit euh, ce petit court métrage et bravo vraiment et petite fin de vidéo avec Edouard et nous bah, on se retrouve à très vite sur Naughty Dogma Changement de décor, changement d'ambiance et changement d'invité, maintenant regardez je suis avec eh ben justement l'acteur principal de ce court-métrage, Edward, comment ça va Ça va très bien et toi Chris, comment vas-tu Eh bien écoute, ça va très bien, je suis très content de te recevoir bah, du coup sur Naughty Dog Mag, c'est vrai comme on, dit, on se connaît un petit peu, donc ça fait vraiment plaisir quand j'ai vu que c'était toi l'acteur principal du court-métrage et donc de te recevoir sur Naughty Dog Mag Et donc bah du coup, on va commencer directement par parler un petit peu de toi pour savoir un peu qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup je te laisse un peu te présenter eh bien, je suis Edouard et je suis chroniqueur euh, sur YouTube une émission qui s'intitule Rétro Découverte. Une émission dans laquelle on parle de vieux jeux vidéo, principalement les jeux des années 80, 90, début des années 2000. Et euh, la spécificité de cette émission, c'est qu'on raconte des histoires autour de ces vieux jeux, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de mise en scène. Euh, un peu façon JDG, mais dans un autre, euh, dans un autre style. Mais voilà, c'est ça, c'est raconter des histoires avec des personnages autour de nos jeux d'enfance, donc un mélange de nostalgie et d'essayer de, de recontextualiser un peu l'ambiance de l'époque, quoi. Et, et je vous, vous encourage, bien entendu, dans la description de la vidéo, il y aura les liens et d'aller voir parce que, voilà, d'année en année, chaque saison, ça monte d'intensité. Euh, la production est de plus en plus folle. Il euh, y a des épisodes que tu avais fait sur euh, Spiro, sur, sur GTA 3, etc. C'est vraiment des des, des des choses sur Resident Evil aussi euh, que tu avais fait. Donc franchement, je vous le recommande, même si euh, bah, des fois, euh, c'est des jeux que vous ne connaissez pas, ça vous permet de vous découvrir. Et c'est vrai que tu tournes ça un petit peu ça, en fait. Sur aussi ton histoire, comment toi tu as découvert, je me rappelle j'étais à 3, tu, tu expliquais vraiment comment toi tu as découvert et ton ressenti à l'époque quand tu jouais au jeu. Carrément, c'est ça, bah, c'est vraiment le but de, de ces vidéos, alors il y a un peu deux types de vidéos, il y a celle qui se déroule dans le passé où on joue les enfants exactement comme à l'époque, euh, donc là effectivement le but c'est de raconter un petit peu comment on découvrait les jeux, etc. Euh, même si c'est très romancé, hein. le but c'est de raconter des histoires, mmh. c'est pas forcément à chaque fois mes histoires à moi, c'est... Euh... C'est romans Isaac, et euh, il y a aussi euh, effectivement les vidéos plus du présent, on parle aujourd'hui des jeux du passé pour essayer un peu de les remettre dans le contexte de l'époque, et puis aussi les, les comparer avec ce qui se fait aujourd'hui, donc euh, voilà, c'est un petit peu les deux, euh, les deux facettes de la chronique rétro-découverte. Voilà. En tout cas, voilà, dans la description de la vidéo, il y aura le lien de la chaîne d'Edouard et je vous encourage à aller regarder bah, les différentes saisons, cela maintenant c'est la cinquième saison, si je dis... Est à la quatrième, là. quatrième, quatrième, quatrième saison, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de travail derrière, donc je vous encourage à aller voir, et donc du coup, ben, euh, on va, mener, euh, ben, à, on va en, en arriver à ce petit court-métrage de Last of Us All Gone. Euh, comment on passe donc du coup d'une du, chaîne rétro-gaming qui fait de, de, de vieux jeux, enfin, quand après tu dis vieux jeux, jeu, le, le jeu le plus récent que tu as pu faire sur rétro découverte c'est un jeu PS2, PS3, c'est... Non, le jeu le plus récent que j'ai fait je crois que c'était Céleste, parce que c'est mon jeu préféré j'avais envie d'en parler qui euh, est un jeu qui date seulement de 2018-2019 quelque chose mm -hmm. comme ça euh, donc voilà je m'interdis pas si oui. vraiment j'ai envie de parler d'un jeu qui vient de sortir et que j'ai vraiment quelque chose à dire dessus je m'interdis pas de le faire même si c'est très rare parce que le concept reste quand même de parler des vieux jeux mais euh, voilà c'est quand même possible Alors côté, euh, côté Naughty Dog tu as fait si je ne dis pas d'écoute, le, le rétro découverte oui, euh, Uncharted The Last of Us je ne crois pas non, mais par contre j'aimerais beaucoup faire les Jack and Dexter que j'ai pas envie ah, de faire. Ah les Jack and Dexter, effectivement, ok. Bah du coup, comment on en arrive à, à, à tourner dans un court-métrage The Last of Us Est-ce que tu as un affect particulier pour cette licence Alexandre, donc le, le réalisateur du, du court-métrage, nous disait que c'est même toi qui, avais, qui lui avais conseillé The Last of Us à sa sortie en 2013. Quel est ton affect toi avec cette licence Alors je suis pas autant fan que l'est Alexandre. Le Real lui c'est vraiment son, son jeu de sa vie, je pour toujours euh, moi, moi j'aime beaucoup The Last of Us c'est peut-être parce que je aujourd'hui je joue surtout à des jeux indé j'ai un peu lâché les, euh, les blockbusters je m'y retrouve plus, ça m'intéresse plus, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose euh, sauf effectivement quelques petits titres, rares titres, les jeux de From Software et les jeux de, de Naughty Dog euh, parce que euh, The Last of Us pour moi aujourd'hui c'est dans le jeu vidéo, c'est ce qui se fait de mieux j'ai rien trouvé encore euh, qui, qui lui est à la cheville en termes de narration c'est à dire de, de mise en scène et de euh, raconter une histoire je trouve ça absolument euh, magnifique limite je, je trouve que jouer à The Last of Us c'est, euh, t'es plus pris dans l'histoire que quand parfois tu vas en, dans, au cinéma alors que c'est censé être le cœur euh, quand tu regardes un film c'est censé être un petit peu le, euh, la base de, de ce que l'histoire qui t'est racontée et la mise en scène et pourtant euh, le jeu vidéo c'est plus le gameplay et pourtant The Last of Us euh, gère sa mise en scène et sa narration à merveille donc je suis totalement pris dedans, je trouve ça très bien raconté je trouve les personnages extrêmement attachants j'y joue plus pour l'histoire que pour le gameplay et donc j'aime beaucoup The Last of Us même si c'est pas non plus mon titre euh, phare mais voilà mm -hmm. euh, ouais. J'apprécie beaucoup The Last of Us, c'est un des rares, vraiment s'il y a une partie 3, je l'attends avec euh, de pied ferme, c'est un des rares blockbusters que, que, que je me fais encore. Quoi. On espère pour la partie 3, c'est vrai que pour le moment, on sait juste qu'il sera en pré-production et pré-production ne veut pas dire développement. C'est Naughty Dog travaille sur des idées, donc on verra bien, on compte sur en tout cas. Euh, et donc du coup, donc, ce, ce projet de, de, de court-métrage, euh, Alexandre nous l'a un peu expliqué, vous avez déjà fait un premier court-métrage il y a une dizaine d'années sur un peu sur un univers euh, Walking Dead. Euh, comment, comment tu as, euh, que lorsque Alexandre est venu en te disant, bon, ben, ça y est, on va faire un court-métrage de Last of Us", quelle quelle ta réaction Est-ce que tout de suite, ça t'a chauffé Surtout que moi euh, je faisais partie, on était quelques-uns, nous avec Alex on se connaît depuis euh, une dizaine d'années maintenant parce qu'on a fait la même école d'audiovisuel, c'est là où on s'est rencontrés et puis euh, bah, c'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui et, euh, et on avait fait ce court-métrage en effet et on le tanait avec plusieurs potes depuis Quelques années à dire, allez, c'est quand tu fais la suite, c'est quand tu fais le suivant. Et puis il y a eu The Last of Us 2 qui est sorti. Il, Alexandre a pris encore une énorme claque avec ce jeu et je crois que ça a dû un peu le titiller. Il a dû se dire pourquoi pas et il s'est lancé dans l'écriture et il m'en a parlé assez rapidement. Et bah, moi, je lui ai dit, bah ouais, carrément, euh, banco, quoi. Même si j'ai senti une euh, certaine pression parce que quand j'ai lu le scénar, je me suis dit, wow, oh, et j'ai vu euh, ce qu'il souhaitait euh, mettre en termes de budget dans son court métrage. J'ai vu que ça allait pas être ce qu'on faisait il y a 10 ans, qu'on ouais. sortait tout juste euh, d'école et que. C'était un peu à l'arrache, euh, voilà, c'était des courts-métrages étudiants, là j'ai vu que ça allait être beaucoup plus pro et moi j'avais peur, parce que je ne suis pas comédien, et je me suis dit mais je vais je vais gâcher son court-métrage euh, si, si je suis pas bon dedans, donc ça me mettait une petite pression, donc j'hésitais et je m'en souviens, je lui disais, moi ah, bon, écoute, si tu veux prendre un vrai comédien, pas de problème. Mmh. et il insistait pour, pour que ce soit moi, donc euh, Bah écoute, donc tant mieux. Paris gagnant, pour moi, en tout cas, je t'ai trouvé très crédible dans, dans, ce, dans, bah, dans, dans cette re... ce rôle de Joël, on va dire. C'est pas vraiment Joël, mais tu, tu, on, on sent qu'il y a l'inspiration. Donc, en tout cas, moi, je t'ai trouvé très, euh, très, très convaincant. Justement, ça fait quoi de, de jouer euh, ce, ce rôle qui est, qui est Joël Est-ce que, vraiment, tu as voulu euh, te mettre dans la peau du personnage Ou est-ce qu'au final, tu t'es dit, bon, on, on va voir l'allure de Joël, mais je vais essayer de jouer comme mon propre rôle que, que, Comment tu as... Euh, on va dire, euh, euh, tu t'es préparé à, à ce tournage. Joël, euh, je l'avais pas du tout en tête. Hein. Je m'en foutais totalement parce que pour moi, c'était pas Joël, c'était un, enfin, même pas Joël quoi, c'est un autre personnage. Euh, donc, euh, je me suis complètement foutu du jeu de Joël. Et euh, bah, j'ai ouais, un peu angoissé au début parce que je me suis dit mais euh, ouais c'est aux antipodes ce rôle-là de tout ce que je fais dans Rétro-Découverte. Oui. Euh, ça strictement rien à voir. Euh, le rôle est très dramatique, très noir, très sombre. Je me suis dit, comment je vais interpréter ça Est-ce que je vais être crédible Est-ce que je vais pas être ridicule En plus avec ma petite tête de gentil, moi j'ai pas trop une tête à jouer un personnage comme ça, donc euh, j'y croyais d'autant moins. Euh, et puis bah, il y a eu plusieurs choses, il y a le fait que je me suis un peu entraîné avec euh, Charlotte, ma copine m'a beaucoup un petit peu coaché, on est allé dans un parc s'entraîner etc, j'essayais de, de, de jouer comme je pouvais, avec Alexandre ensuite on a fait des essais devant la caméra aussi pour être sûr, parce que moi je lui avais dit faisons des essais et si vraiment ça marche pas, euh, prends quelqu'un d'autre quoi. Mmh. Donc on a fait des essais tout ça avec un, un ami comédien Gabriel à qui je fais un bisou, qui est un très très bon comédien et qui justement a donné quelques conseils et qui nous a dit non franchement ça marche ça le fait. Euh, et puis ensuite, il y a le moment où tu mets le costume, euh, déjà, bah, j'avais laissé pousser la barbe, les oui. cheveux pour faire un côté, t'as le maquillage qui te rend tout crasseux, la, la maquilleuse, t'as la costumière qui arrive, qui t'enfile vraiment le, et là, bah, en fait, déjà, ça te, dès que t'as le, le costume et le maquillage, ça, ça change tout de suite, tu te vois un peu dedans, ça, ça, ça fait quelque chose, et ça m'a énormément aidé ensuite à m'imaginer euh, dans, ce, dans ce personnage, quoi. Bah c'est vraiment réussi, vraiment, nous, voilà, forcément, si vous regardez cette interview, vous avez pu voir uniquement le teaser qui est déjà ultra, ultra prometteur, et voilà, il faudra attendre encore un petit peu pour voir le, le court-métrage en entier, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment adoré. Euh, lorsque tu as pu voir, en fait, tout ce qui pendant le tournage, etc., tu as pu voir, en fait, tout, bah, ces petits soucis du détail, que ce soit certaines scènes euh, qui étaient carrément calquées sur, sur celles du jeu, les mouvements de Joël etc., euh, on... On en a parlé avec Alexandre, mais du coup, qu'est-ce que tu penses toi, de ce souci du détail Est-ce que tu penses que c'est vraiment le, la recette d'un fan-made euh, réussi en fait Parce que là, honnêtement, comme je l'ai dit, moi, c'est ce qui m'a bluffé. C'est vraiment ce souci du détail qui est, qui est incroyable. où Il n'y a vraiment que les fans, fans purs qui pourront même se rendre compte de tout ça. Carrément. Bah, bah ouais, moi, je trouve ça absolument génial. Parce que moi-même qui n'ai joué qu'une seule fois aux deux The Last of Us, je ne les ai pas refaits. Euh, j'étais bluffé quand il me disait « Ah ça, je vais mettre ça là, parce que c'est une référence à... » Moi, je comprenais rien, je suis pas assez fan de The Last of Us, bien que j'y ai joué, pour capter les, les rêves qu'il a mis dedans. Et je trouve ça absolument génial, parce qu'effectivement, pour tous les gros fans de la série, alors ils vont pas... Ils vont sûrement pas percevoir, euh, dès le premier visionnage, tous les clins d'œil qu'il y a au jeu, mais je pense qu'ils ont en quelques-uns et moi euh, ouais, je trouve ça absolument génial parce que c'est vraiment un, un film d'un fan pour les fans et aussi pour tous les autres hein. mm -hmm. ceux, ceux qui ne sont même ceux qui n'ont pas joué à The Last of Us pourront apprécier le court métrage pour sa qualité oh, oui. euh, euh, visuelle et, et, et narrative mais euh, ouais ouais non je trouve ça absolument génial et euh, de toute façon il est tellement fan euh, du jeu Alex il avait il y a joué je sais plus combien de fois à chaque euh, Jacopus, il a lu des bouquins, etc. Donc euh, pour lui, je pense que c'était naturel de, de placer tout un tas de clins d'œil. Euh, je pense qu'il l'a fait sans se forcer vraiment, sans aller les chercher réellement. Euh, c'est venu assez naturellement, je pense. On, on, on ça se ressent hein, autant dans, dans l'entretien qu'on a eu avec lui juste avant toi et euh, dans, bah, dans, dans, le, le, dans le résultat. C'est vrai comme je disais, nous sur Notidogma, on reçoit pas mal de, de courts métrages. Il y en a qui sont sympas. Après, voilà, un court métrage, surtout, il faut du moyen. Euh, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. Et donc c'est vrai que des fois, il y en a qui n'ont peut-être pas qui ont les idées mais peut-être pas les moyens. Il y en a qui ont peut-être les moyens mais qui n'ont pas les idées et sur pas ce sens du détail. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression que tout est réuni. Donc euh, voilà, merci en tout cas, Edouard, d'avoir passé ce petit moment avec nous, d'avoir donné un peu son, ton ressenti. Bravo encore, parce que moi, je te le redis, hein, vraiment, j'ai adoré autant dans la réalisation que dans ton jeu d'acteur. Vraiment, bon, ça vient du fond c du cœur, c'est sincère. Euh, quelles sont un peu tes actualités dans les, dans les prochaines semaines Là, on sait qu'en ce moment, tu es en plein tournage justement de, de, -de couverture, tu enchaînes, il y a pas mal de choses. Euh, Qu'est-ce que tu nous prépares un peu dans les, dans les prochaines semaines et les prochains mois Dans les prochaines semaines, bah, écoute, là, ouais, j'ai des gros tournages il y a des gros épisodes euh, qui vont arriver. Tu vas peut-être être content, il y a un GTA Vice City qui arrive. Ah. Euh, après, il y a du Loody's Mansion, il y a du... Euh il y a du Mario Galaxy, il y a du Pokémon rouge-bleu, j'ai vraiment des gros jeux qui arrivent, ah oui. et, euh, et quelques tournages assez euh, éprouvants, euh, assez fatigants en, prépa en termes de préparation, donc euh, là, je suis en plein dedans en ce moment, et, euh, mais ça va être chouette, je pense, il y a des gros épisodes sur des gros jeux, donc euh, je sais que ça fonctionne toujours bien, les gens sont toujours contents quand c'est des jeux un peu populaires, donc, euh... Donc ça va être bien sympa, quoi. Ah bah là, oui, là, il y a un programme assez... j'attends bah, du coup, particulièrement Vice City. Euh, et du coup, un, un petit Uncharted The Last of Us, c'est prévu au programme ou pas Non, pour l'instant, mais par contre, tu auras le fan film, quoi, ce euh, mm -hmm. qui arrive quand la vidéo sortira, la semaine d'après, quasiment. Ouais. Enfin, quand ta vidéo sortira, donc, euh, donc ça, ça va être... Euh... Ça va être top, je pense. Ça va être, ça va être top, et j'espère. En tout cas, on ne manquera pas de te faire des retours. En tout cas, merci beaucoup. Comme je vous le dis, hein, dans la description de la vidéo, il y a la chaîne et les réseaux sociaux de Edward ainsi que d'Alexandre et de bah, toutes les personnes qui ont pu travailler autour de ce Film. On le rappelle, le teaser est disponible, donc pareil, dans la description de la vidéo. Et le, le court-métrage sortira, lui, le 24 septembre, donc deux jours avant la, le, le The Last of Us Day. Euh, donc, on ne manquera pas de vous faire partager ça sur Naughty Dog Mag, et on attend avec impatience vos retours. Edward, je te dis un grand merci à toi. Merci à toi Chris, c'était trop, trop cool. Et on se dit bah à très vite. Ouais, carrément avec grand grand plaisir. N'hésitez pas donc à mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous bah pareil, on se donne à rendez-vous très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous. Merci.